La définition du gaullisme est compliquée parce que le général de gaulle de son vivant avait choisi de ne pas le définir et donc après sa disparition euh, différents courants ont émergé vécu euh, dont celui du gaullisme social qui est l'objet de ce livre et qui cherche à montrer comment la question sociale a traversé le gaullisme c'est à dire l'action et la pensée du général de gaulle et comment une partie de ceux qui se sont dit les héritiers du général de gaulle ont cherché de 1969 à aujourd'hui en 2021 à faire vivre cette aile gauche du gaullisme cette droite sociale et cette question sociale le gaullisme social trouve son inspiration dans ce qu'on appelle le catholicisme social c'est à dire la pensée religieuse et catholique du général de gaulle évidemment cette pensée l'a amené dans le monde de la guerre froide entre les états unis d'une part l'urss d'autre part à chercher une troisième voie une voie française à la fois voie internationale mais aussi voie économique et sociale d'où ce gaullisme social cette recherche d'une société et d'un modèle économique français ce qui s'est passé du temps du général de Gaulle et la vision sociale qu'il avait n'est pas la même chose que celle de ses héritiers qui ont cherché à voir et interpréter cette question économique et sociale sous un regard différent. C'est pour ça qu'on a eu, après la disparition du général, des figures aussi différentes que Jacques Chaban-Delmas, Jean Charbonnel, Philippe de Chartres et jusqu'à Philippe Seguin, dans un horizon de temps plus récent, qui ont chacun apporté leur touche et leur participation au gaullisme social, à la fois avec une inspiration historique, celle du général de Gaulle et de sa pensée sociale, et puis aussi une modernité dans la pensée et dans la réflexion face à ce qui était leur monde contemporain. Il y a aujourd'hui un boom médiatique et politique autour de ce qu'est le gaullisme. Tout le monde se revendique du gaullisme, à droite mais aussi à gauche. Euh, ça explique une forme de nostalgie politique. Euh, le général de Gaulle et le gaullisme ont été un horizon indépassable de la vie politique française, une référence à laquelle tous veulent aujourd'hui encore se rattacher. Pourquoi Parce que euh, le, la nostalgie du gaullisme est aussi une nostalgie d'une époque heureuse, d'une époque d'unanimité, unanimité dans la guerre, dans la résistance face à l'occupant allemand, unanimité politique à la libération. Le Général de Gaulle a créé un, un grand front populaire allant finalement des gaullistes aux communistes, et puis euh, euh, unanimité dans le bonheur, le succès euh, économique et social. C'est une époque, celle du général de Gaulle, celle des trente glorieuses, de succès économique, mais aussi social, de progrès social, et donc la référence. Au aujourd'hui nous rappelle ces temps heureux ces temps d'unanimité ces temps de bonheur économique et social et euh, euh, s'explique également par une volonté du personnel politique actuel de s'inscrire dans la lignée dans l'héritage du général de gaulle et donc dans cette forme d'unanimité politique le gaullisme social, c'est un concept, c'est une idée politique, mais c'est aussi une réalité des hommes, des partis, euh, des intrigues au Parlement, dans la vie politique française. Et donc, euh, ce livre, c'est aussi une histoire de parcours, c'est un récit humain à travers des figures connues ou plus méconnues de la vie politique française. Et donc, euh, c'est tout à la fois un livre d'histoire, mais aussi un, un roman politique.